Nombre caché et unique dans la ligne 1. Nombre caché dans la colonne 3. Nombre caché dans le grand carré 3. Nombre caché et unique dans la ligne 3. Nombre caché dans la colonne 9. Nombre caché dans le grand carré 9.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 Un groupe de nombres nus, et isolé dans la colonne. Je supprime le chiffre se trouvant dans les cases faibles en bleu puisqu'il se trouve en même temps parmi les chiffres candidats des cellules fortes en rouge. 2. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne. 8. Nombre caché dans la colonne, 5. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 8. Nombre caché dans la colonne, 8. Nombre caché dans le grand carré, 8. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 2. Nombre caché dans la colonne, 7. Nombre caché dans le grand carré, 3.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 Nombre caché et unique dans la ligne 4. Nombre caché dans la colonne 4. Nombre caché dans le grand carré 2. Nombre caché et unique dans la ligne 6. Nombre caché dans la colonne 2. Nombre caché dans le grand carré 4.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 Nombre caché et unique dans la ligne 5. Nombre caché dans la colonne 5. Nombre caché dans le grand carré 7. Nombre caché et unique dans la ligne 1. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne n'oubliez pas de le faire avant de nous quitter, merci de votre attention, au revoir et à bientôt.